Qu'est-ce que tu fais là dans, dans ton fauteuil bah, je suis fatigué donc euh, <rire> je sens <mousse rire> un peu Et, euh, Dans la très de plaisanterie. Ouais non on arrête, c'est pas, pas marrant du tout euh, Donc vous allez voir la vidéo de la maison Popeye euh, Donc juste après mon petit mot là de début En France ou en Belgique En Belgique D'accord euh, Assez isolé hein. Et euh, donc on a eu un gros problème de son pour le, le mot de début euh, Quand on a fait la maison euh, tu vas leur mettre 2-3 extraits euh, Déjà c'est pas mal. Donc elle a appelé la ma maison. On le recommence. Donc c'est parti pour la visite de la maison Popeye. Voilà. Go. <musique> Euh, ouais, donc pas mal, moi ça me fait plaisir de refaire un peu de, de résidence. Euh, bon, ça l'a été un peu petite, euh, mais au moins on, on arrive à s'imprégner de l'histoire euh, des gens qui ont vécu là. Bon, après, euh, comme j'ai expliqué avant, euh, c'est tout petit, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais globalement euh, c'était pas mal. Voilà. T'as rien à rajouter Si, euh, Popeye Donc Pop Popeye. maison Popeye, donc pourquoi bon, On ne l'a pas trouvé. Sûrement euh, celui-là... Du... L'alcool. L'alcool, ouais, ou celui-là qui a, qu a trouvé la maison s'appelait peut-être Popeye. Voilà, donc il a donné son nom. On y va Ouais, allez, bah à la prochaine. Allez, salut.